Bonjour les enfants, euh, bonjour mes chers élèves de CO1, deuxième année primaire, je vous présente euh, votre livre préféré, l'art au Alors cette fois, on va travailler sur activité de langue, surtout orthographe. Orthographe. Allons-y. On va découvrir ensemble l'activité du jour. Prenez votre livre préféré, l'arbre au mot, c'est une autre façon d'enseigner la langue française à distance. Prenez, si vous voulez, page 53. D'accord Et vous allez retrouver ces activités. On va commencer d'abord par ces activités pour comprendre bien sur la leçon. Je m'entraîne, recopie les mots qui contiennent le son I. Alors, qu'est-ce que je dois faire Je vais prendre mon cahier de devoir ou cahier de maison et je vais recopier les mots qui contiennent le son i et de ne pas écrire les autres mots. Citrouille, paille, miel, panier, bien et abeille. Ce sont des mots qui contiennent le son i. les autres non. Alors tout simplement je n'écris ne, je ne, je pas tout simplement les autres euh, non. Pourquoi Parce quils euh, ne contiennent pas le son i. Ville, hein? Hein? comme exemple de ville, c'est pas ville, non, ville, hein? crée, tunnel, voilà. Est-ce que vous entendez le son i » Non Alors, vous ne recopiez, recopiez pas. Alors, cherche l'intrus dans chaque liste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'intrus Il y a de nombreux élèves qui me demandent qu'est-ce que ça veut dire l'intrus, l'intrus dans la classe, alors l'intrus veut dire un mot étrange. Qu'est-ce que ça veut dire un mot étrange Ça veut dire un mot qui est différent aux autres. Et je vous donne un exemple. Voilà. Une famille. Ce n'est pas l'intrus. Parce qu'on a la bille et la fille. La fille, la bille, une famille. Alors ces trois mots contiennent le son « i ». Mais elle file. Voilà. Voilà. Elle file. Voilà. Elle file. Elle file. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intrus. Ça, c'est ce qu'on appelle le mot étrange. Oui. Voilà. voilà. Cherche l'intrus. Voici l'intrus. Voici le mot étrange. File. Elle et file. Voilà. Voilà. Alors, un d'autres. Alors, il y a le lion. Un avion, une addition. Il y a toujours yon, yon, non. Alors, une addition, yon. Un avion, yon. <rire> Le lion. Alors loin, non. Loin, c'est l'intrus. Parce que c'est un mot étrange qui est tout à fait différent aux autres. Voilà. Alors ça, c'est ce qu'on appelle euh, l'intelligence chez certains enfants et chez certains, et chez certains élèves il trouve facilement l'intrus parmi la liste, même qu'il est un peu longue. Euh, cherche un peu maintenant alors le chien bien et le musicien tu vois, le rein. alors le c'est l'intrus, voilà je sais que tu es intelligent et je sais que tu vas retrouver facilement l'intrus. Mais il faut comprendre ce que ça veut dire l'intrus. Maintenant, tu as bien compris l'intrus. C'est ça l'objectif de cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est si, euh, simplement, on va te faciliter un petit peu la tâche, le travail, le devoir et la compréhension. Nous sommes ici pour vous aider à comprendre la langue française, mais autrement. Tu vois? Autrement. Autrement. Alors les yeux hein, bruyants, c'est tout à fait clair ici. Moyen, c'est tout à fait clair. Il y a Greg, hein, les soyeux, -y, les yeux, les yeux, yeux ici, les yeux bruyants, bruyants, moyen. Ensuite, si tu trouves par exemple un mot difficile, tu veux retrouver tout simplement, tu vas consulter ou la retrouver, euh, pardon le retrouver facilement dans le dictionnaire. Alors, je parle ici par exemple bruyant, c'est quoi bruyant? Et les autres aussi. Si tu trouves un mot un peu étrange, ça veut dire que tu ne comprends rien, hein? voici le dictionnaire. Tu vas retrouver facilement. C'est un bon outil de faire des recherches. Alors, les yeux brillants, moyens, il y a la bicyclette. Voilà, la bicyclette. Voilà. Il y a Y ici, mais il se pense comme I. La bicyclette. Vous voyez, la bicyclette, c'est le vélo. Alors, elle file, c'est l'intrus ici dans cette liste. Loin, aussi. Euh, le rein et la bicyclette. Alors maintenant, tu comprends que ça veut dire ye. et la façon d'écrire On va retrouver cela dans... dans. Alors recopier et complète les mots avec les, les lettres IL, ça veut dire I, ou I2LE, ça veut dire I. Et il y a deux façons, soit IL, soit I2LE. Alors normalement, normalement, pour être clair, hmm? pour être clair, Attends un peu. si le mot ou si le nom est au masculin, c'est le mot en masculin, le mot, le nom, le nom, le nom, en masculin, à la fin, on ajoute il, c'est le nom, le nom, le nom, le nom est féminin, on ajoute par exemple, ici, il travaille. Il travaille, c'est pas un, non, c'est un verbe. C'est le verbe travailler normalement avec I de E. Travaille, hein? travaille avec I de E. C'est facile. Alors, on écarte ce, ce, ce verbe, il travaille. On en parle un peu des autres. Alors, un appareil, c'est quoi C'est un nom masculin ou féminin Répond. Oui, c'est un nom masculin, alors on ajoute IL. Tu as compris? C'est la même chose pour un portail, c'est la même chose pour les autres. Non, on masculin, on ajoute toujours IL. Les autres, on ajoute I, Z, e. Pourquoi? Parce que c'est au féminin. C'est un truc bizarre. Oui, il y voilà, vous avez compris ce truc, une médaille, une bouteille. Tu vois? Est-ce que tu vois? C'est facile. Alors. C'est le nom, parce que là, tu ajoutes à la fin, il, c'est le nom, féminin, tu jettes, il mais attention, euh, les verbes, euh, il vaut mieux de jeter, il parce que le mot ici, travailler, c'est un verbe de premier groupe, on a déjà vu les, les verbes de, qui se terminent avec er, je travaille, tu travailles, il travaille, il travaille, il travaille, Couper les mots dictés. Alors, c'est un travail pour les maîtresses. Alors, la maîtresse, ici, va, va vous dicter quelques mots qui ont le son. Alors, une qui, le papier, une région, payer, un pion, une corbeille, un rayon, un œil un orteil. Je rappelle encore une quille, le papier, une région, payer, un pion, un, une courbeille, un rayon, un œil, un orteil. Ah, tu vois, un orteil, regarde. <rire> tu vois, il une abeille, regarde, il disait une quille, il elle. Ah, tu, vois? tu vois, il disait eux. ici, une abeille, il disait le, euh. tu vois, tu vois, un œil, il y enfin. Tu vois. Alors, lorsqu'un nom est féminin, on ajoute I2LE. Lorsque le nom est masculin, on ajoute I, l. C'est simple. C'est ça, c'est ça. L'objectif de cette vidéo, c'est vous faciliter la tâche, de faciliter la compréhension. Alors, qu'est-ce qu'il sort ici de l'eau C'est un tuyau. Tuyau, tuyau, tuyau. Tu, U, Y, A. C'est facile. Tuyau. Alors, T, U, Y, A, U. Mm. Alors, deuxième mot, c'est quoi Oui, je vois ici l'image du fromage, un morceau du fromage. Il y a ici des lettres en désordre. Alors, on va mettre en ordre pour trouver le mot. C'est un peu difficile pour la plupart des élèves. Alors, rarement qu'on peut trouver un. Hein. Rarement qu'on peut trouver. Mais je vous ai un peu. Gruyère. Voilà. Gruyère. Mmh, vous connaissez déjà? Alors, Ya Y A-A-K-K. -K. Kayak. Voilà. Kayak. Ah, la, plupart des, la plupart des enfants aiment le yaourt. Le yaourt, ouais. Alors, tuyau, euh, c'est un mot un peu difficile à retrouver. Gruyère, kayak, yaourt. Tuyau, gruyère, kayak, yaourt. Alors, quelle est donc la leçon d'aujourd'hui? C'est l'orthographe. C'est le son I et ses différentes graphies. C'est différentes graphies, ça veut dire il y a I avec IL, I avec deux L, I avec deux LE, I et Y. Alors directement faire recopier et complète le tableau ci-dessus, ici, avec les mots suivants. Alors, le papillon, je dois classer ici. Le soleil, je dois classer ici. Donc là, ici. Le crayon avec Y. La feuille avec I2LE. La rouille avec I2LE. Le rail avec IL. Le noyau avec Y. La fille ici. Le fauteuil ici. Alors, Théo. Euh, menu du 1er avril. 1er premier, premier avril. Entrée. Théo bouche lévier. Lévier. Avec des huit. Des Cuisine inondée. Plombier. Plombier. Et facture à payer. Plat principal. Théo mélange le sucre et le sel. Il faut jeter la tarte au merti. Au merti de maman. Et Papa, sucre, c'est frites. Alors, euh, le mot ici, c'est évier, débit, euh, plombier, payer, euh, ah oui, meurtrier. Alors, on relève les mots dans lesquels on entend le son i et ranger dans le tableau. N'oublie pas, il y a pas mal de façons d'écrire le son IL, I2L, I2LE, I, IY. Alors, c'est facile d'apprendre cela, mais c'est un peu difficile à la dictée, surtout parce qu'il y a plusieurs façons d'écrire le son I. Alors, à la dictée, c'est un peu difficile. Alors, chacun de vous doit s'entraîner bien à la dictée. Oui, je sais que c'est un peu difficile, mais ça va, vous allez réussir. Alors, à la prochaine vidéo. C'est fini pour aujourd'hui. Merci.